Ce jour-là, beaucoup d'encouragement et de photos. Vive les cheminots Merci. Fabien Roussel se sent pousser des ailes. La force, là Ça va les camarades Clébiscité par son parti. Lors d'un vote interne sur sa ligne politique, le patron des communistes savoure ses jours heureux. Ça fait plaisir, quand même. C'est important, dans le moment d'aujourd'hui, d'avoir une force politique costaud, unis, voilà, avec des élus, des militants. Décryptage de la loi par l'humanité Voilà, On n'arrivait pas à créer une, nouvelle, une réelle nouvelle dynamique. Lui, il a apporté ça, il a apporté un courant d'air frais. Euh, il va parfois à l'encontre des gens, il pense réellement ce qu'il pense et il y va. Fabien Roussel croit à sa méthode, celle qui consiste par exemple pour un communiste à vanter la sécurité et à valoriser le travail quand une partie de la gauche évoque le droit à la paresse. On est depuis toujours le parti du travail, on a toujours défendu le travail, et le travail euh, beau, euh, épanouissant, où on se sent bien, où on répond aux besoins humains, et pas à, à l'exploitation, enfin c'est ça. Donc nous on veut y mettre un beau contenu au travail, et c'est pour ça que moi je, je veux le défendre dans toutes ces dimensions. Ce soir-là à Lille, meeting de la NUPES pour mobiliser les Français sur la retraite. Oh. Alors, à quelle heure je parle On décale de 10 minutes. Et 10 minutes plus tard, Fabien Roussel saura faire taire sa différence pour rejoindre le combat commun avec les mêmes arguments. Ce que nous, nous disons, c'est que si on vit plus longtemps, on doit aller taxer les richesses que nous produisons en plus. Oui, le monde du travail est à l'os par contre, les financiers, eux, ils ont du gras. Et c'est là qu'il faut les taper. Dans un récent sondage, Fabien Roussel dépasse Jean-Luc Mélenchon de plus de 20 points dans le baromètre des personnalités politiques préférées des Français. Un match balayé par les insoumis. Là, l'enjeu, c'est pas euh, les sondages sur les personnalités politiques. Ce qui, ce qui est en jeu, c'est deux ans de vie pour les Français euh, et les Françaises, pour que ce soit du temps qui soit libéré, pour que les gens puissent profiter de leurs vieux jours, surtout pour les classes populaires. Et quand Fabien Roussel n'est pas en meeting ou en manif, il est ici, à 200 km de Paris dans sa circonscription du Nord. Madame Doyen, allez, ça va Ça va, merci. Allez, allez. Chaque vendredi, Bonjour. le député reçoit des habitants dans l'ancien bassin minier, où il réside toujours. Ah bah oui, je vois qu'il y a un papier, comme quoi Mais, aller euh, dans euh, un euh, logement insalubre. Ah bah, il y a tout, regardez. Euh, ne pas lâcher un de terrain, de qui ne croit plus au communisme. Ici, plus de 65% des habitants ont voté Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle. Oh. Ils ont été dégoûtés parce que bah on, on vous promet beaucoup de choses et ça bouge pas donc les gens en ont à ras le bol euh, que ce soit des trafics n'importe quoi euh, je veux dire euh, au bout d'un moment on, est, on, est, on les écoute pas donc eux bah, ils se disent euh, je vais voter bah, Marine Le Pen ça ira mieux son programme économique ne tient pas voilà moi je veux je parle de ça avec les salariés, avec les habitants d'ici. Et je veux leur montrer que si on peut construire une France qui respecte tout le monde, l'argent existe, les richesses existent, on va les mettre au service d'une société humaine. Ramener des électeurs du Rassemblement National dans son camp, un défi pour Fabien Roussel qui n'a récolté que 2,28% des voix à la dernière élection présidentielle.